Si vous regardez ceci, c'est que vous avez reçu un calendrier de l'Avent. Respectez les règles. Un calendrier de l'avant. Ah. Respecte toutes les règles jusqu'à l'ouverture de la dernière fenêtre, sinon je te tue. Attention T'en avales un, faut les avaler tous. Jésus dit au paralytique Lève-toi et marche. Tu devrais arrêter avec ce calendrier, ça va te rendre dingue. Tu prends bien tes médocs contre tes hallucinations, tout ça Je marche. Je marche. Bon anniversaire. Tu devrais arrêter d'avaler toutes ces saloperies là. Ton calendrier va exiger d'autres sacrifices. D'autres personnes vont devoir mourir. Cette nuit, tu me fous la paix.